Et bonjour, bien bonjour à tous les amis. C'est aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lego Experience 2. Aujourd'hui, je vous montrer un Easter egg qui se passe à, à côté de. Ferme ta gueule, toi! Qui se passe à côté de Angleterre Medieval. Je sais pas si je peux me taper. Non, ok. Ça se passe là-bas, donc on va y aller de suite avec le Spaniard. <rire> avec Hulk c'est pas bon du tout. Donc Angleterre Medieval, c'est juste par là en fait dites vous comme j'étais à la vidéo, quoi. Et donc, voilà, on va voir un petit Easter eggs. La vidéo on va pas durer trop longtemps aujourd'hui. Ça montre un truc chelou. Ouais, je sais, c'est. On est. Bon, peut-être. Si je me repère pas. Le chemin, le pire. Pour euh, se trouver à l'extérieur. Ce, donc, c'est un peu bizarre cette place ici, mais peut-être ça vous dit quelque chose que vous l'avez déjà vu ou peut-être pas peut-être que vous avez simplement vous, la prendre. Ma... Okay. donc ça se passe sur la montagne où je suis en fait ça se passe sur cette montagne là où j'ai tombé tout le temps mais les... pas <tousse> <tousse> <tousse> Bon, ouais, pour vous faire plus simple, on va prendre Iron D'habitude, je n'enlève pas Spiding, là, je suis obligé. Bon, là, voilà. Pour voler, monter sur cette montagne, vous allez au fond de la montagne. Genre... ouais il ouais, est courée. Genre là. Ici. bah vous voyez ici. c'est pas plus loin, c'est ici. Eh, c'est bon, elle tombe pas faire enfin, durer la vidéo <rire> voilà et ici il ya un une tête de poule ou de poulet comme vous voulez et elle est vivante elle est vivante je sais pas si vous avez vu mais elle cligne des yeux voilà elle cligne des yeux ça se voit très bien en plus oui et c'est ça l'exterx ex ouais je sais pas pourquoi il y a ici ah, il y a peut-être des... des indices mais je sais pas pourquoi une poule en fait Parce que Ça, ça, j'ai pas compris pourquoi c'est une poule. Tu sais, ça fait référence à un méchant. Ça, hein, moi. Sûrement, sûrement, ça fait. Apparemment aussi, il euh, y a une quête où on doit se déguiser en, en poulet. Euh, et le poulet, je crois qu'il s'appelle le poulet, poulet méchant. Donc, euh, donc euh, logiquement, je pense que ça fait référence à ça tout simplement. Mais je sais pas pourquoi à côté de Angleterre médiévale à côté de l'Angleterre, tu vois, rien de sortinant, l'Angleterre, tu vois, juste là-bas. Mais euh, je sais pas pourquoi, mais il y a une poule juste ici, quoi. Bon, ça va, ça va. Hein je vais faire un screenshot. J'ai bien fait mettre euh, machin derrière. Ah, ce je considère euh, pas visible. Il est sans visage. Non comme ça. Alors. Je vais prendre un screenshot pour mon souvenir. Est-ce que c'est assez bizarre Il y a une poule ici. Et derrière le mur invisible, bah il est pas invisible, mais il est un peu visible. Le mur invisible comme vous pouvez voir ici, hein. Voilà. Ah d'ailleurs, oh. ah ça je viens de remarquer, mais les missiles passent, pas. Passent à travers les murs. Ah voilà, tu donnes alors, les araignées et tout ça, regardez. Hop, il passe à travers le mur invisible. Ah ça c'est énorme. Ça, ah, ça c'est pas énorme mais. Je sais pas si ouais ouais, si il est pas invisible. Visible le mur mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est ça. Le poulet euh, genre comme caché euh, quoi. Pourquoi un, un poulet comme ça C'est rien pour le oublier, mais. Et si on l'attaque comme ça, est-ce qu'il va faire quelque chose C'est ça qu'il me demande. Alors, j'ai pas l'impression qu'il va faire quelque chose, mais j'ai une idée. ici si je venais avec un personnage customisé déguisé en poulet Parce qu'il y a un déguisement. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais il y a un déguisement pour ça. Et je vais aller tout de suite dans le déguisement, dans le Ici, tac. Voilà, ça me TP. Normalement, voilà, ça me TP. Ici, dans le customizer, Et je vous rattrape dès que... Voilà donc en gros je reviens ici euh, euh, au poulet avec euh, avec le déguisement donc je vous dis à tout de suite donc je vais y aller moi même c'est pour ça que je vais faire une grosse coupure et je vais pas faire le custom avec vous donc à tout de suite et apparemment ce serait un méchant poulet donc bon voilà les amis enfin, je suis juste à côté je vais vous montrer quelque chose si ça si il passe quelque chose si je vous déguise comme ça donc oui je l'ai mis volant donc, euh, voilà. donc, le poulet il est là-bas. Je me demande si je me déguise comme ça. Est-ce que ça va se passer quelque chose J'ai l'impression. Bon, j'ai pas l'impression que ça se passe quelque chose. Mais en tout cas, c'est ultra étonnant. S'il y a de la collision, le bordel. Alors que c'est pas tout ça qui est ici quoi. C'est ultra étonnant qu'il y a un poulet ici. Donc ouais, vous avez vu, c'est complètement con, mais il fallait vérifier, tu vois, parce qu'il y a un costume poulet, donc je me suis dit qu'il y avait une utilité euh, autre que d'une mission, mais non, non, il n'y a pas d'utilité, ce costume, il y a une utilité juste pour une mission et c'est tout, quoi. Voilà, donc, euh, ouais, ça... Donc, ça sert à rien hein. ça sert à rien, tout simplement, être ici, ça sert à rien. Mais c'était quand même curieux qu'il y a ça quand même, bon. bon. Mais bon bref, on va t'arrêter là pour aujourd'hui. Merci euh, à tous à regarder ce, euh, ce Easter eggs un peu bizarre. Ah voilà. Et à bientôt pour prochaine vidéo. Ciao